Hello Florent, content d'être avec toi encore dans cette nouvelle vidéo Salut Leandro. ouais, exactement, encore dans cette vidéo, pour l'earnivox toujours. On... Tout à fait, et puis on fait en plus l'impression qu'on est dans des pièces séparées, mais on est dans les mêmes bureaux au final. Ouais. On est dans les mêmes bureaux, mais quand même dans les pièces séparées. Donc, euh... oh, on est quand même dans les pièces séparées <rire> <rire> Donc, euh, bienvenue à tous, bienvenue sur cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment adapter votre formation qui est enregistrée en ligne sur un site de formation en ligne. Et là, on va choisir LearnyBox. Si vous n'avez pas de formation encore sur LearnyBox, je vous invite à regarder la précédente vidéo que j'ai faite avec euh, Florent, 6 juin, euh, dans laquelle vous expliquait comment mettre votre formation en ligne sur LearnyBox pour qu'elle respecte euh, le minimum de règles de la droit de la formation. Et là, on va aller au fond de comment respecter le droit de la formation au maximum, Florent. C'est bien ça Exactement. On va configurer LearnyBox euh, bah, pour qu'il respecte les règles du droit de la, de la formation au maximum, comme tu viens de le dire, ouais. Voilà, pour éviter qu'en cas de contrôle, on puisse vous dire, bah non, votre formation, elle est qualitative, mais vous n'avez pas mis en place tous les critères du droit de la formation professionnelle. Euh, donc, le but, c'est d'éviter ça. Florent, qui est notre technicien, notre CTO, euh, notre responsable euh, des techniques euh, logicielles. Oui, c'est ça. Je me charge des logiciels chez nous, un peu du design aussi, parfois, de faire nos pages, de gérer euh, ces outils comme ni-box. Et donc, euh, bah, c'est pour ça que... Euh, on va essayer de faire ça au mieux ici. Donc, bon, le programme aujourd'hui, c'est euh, en fait, on va se rendre sur la formation qu'on avait créée la fois passée lors de la, la précédente vidéo où on montrait ben, étape par étape comment créer une formation sur box à partir d'un plan et même sans plan, même si euh, voilà, c'est plus simple de le faire avec plan, euh, avec un plan de formation. Euh, et donc, cette formation étant créée, euh, ben maintenant, on va essayer de la configurer pour la rendre. Comme tu l'ai dit tout à l'heure, conforme aux règles de la, de la formation professionnelle. Donc, je vais me rendre tout de suite sur la formation en question. Hop, ma première formation, on l'avait appelée comme ça. Et donc, nous, on va se rendre principalement dans les paramètres. Là, en haut à, enfin, en haut à gauche, mais le plus à droite de l'en haut à gauche. <rire> euh, et donc, on a, on a quelques éléments à configurer. Et, euh, et donc, ben, je te laisserai faire les petits commentaires, Leandro, pour dire en quoi chaque chose est importante. Nous, on va. Comme dans un match de football, t'inquiète pas, je suis là, je suis ton, ton commentateur. Ton commentateur Waouh Tu peux mentir aussi, si tu veux qu'on ensemble, on peut le faire. <rire> ouais, je suis ton commentateur, je vais mentir en même temps que toi, vas-y. <rire> ah, t'es okay, bonne, là. Il faut vraiment que tu montes ton One Man Show. C'est parti pour le menu. Donc, bon, euh, on l'a vu la fois dernière, donc la partie générale ici. Euh, C'est la partie qu'on avait déjà configurée la fois dernière, donc on ne va pas revenir là-dessus. La partie contenu, on s'en était déjà servi aussi la fois passée. C'est pour ça que je passe ces trois étapes-là dans le menu de gauche. Le thème, on l'avait également sélectionné la fois passée. Et maintenant, on en arrive au menu. Donc, dans le menu, euh, en il fait, y, a, y a plusieurs choses qu'il nous faut dans le cadre de la, de la formation professionnelle. C'est euh, un, en fait, un support en ligne, euh, une exact, FAQ, parce que dans le droit de la formation professionnelle, euh, vous avez deux choses qu'on vous réclame pour les formations en ligne. La première chose, c'est de mettre un accompagnant pédagogique adapté. Et La deuxième chose, c'est de mettre en place un support technique adapté aussi. Alors, adapté, ça veut tout dire et rien dire. Euh, c'est compliqué de savoir ce qu'il faut faire exactement de l'adaptation en lien. Mais sur une formation asynchrone, il y a quand même pas mal de pistes. Donc, euh, notamment de mettre un forum, de mettre des foires aux questions, de mettre la, de l'espace de commentaires si possible, de donner l'opportunité de contacter rapidement et facilement le formateur ou l'équipe technique en charge de, de, de corriger les choses. Donc, en fait, c'est tout un tas de petites choses qui, cumulées, mais montrent qu'il y a un support technique. Alors, au-delà de mettre les choses en place, il faudra aussi que vos étudiants les utilisent malheureusement, si vous avez une plateforme qui n'a pas de problème technique, euh, vous allez me dire, oui, mais moi, il n'y a pas de problème technique, donc je n'ai pas, pas de support technique à faire. Bah, en fait, euh, malheureusement, si vous n'avez pas de preuve de support technique, qu'il y à quelqu'un qui vous dise que quelque chose ne va pas, c'est là où ça va poser problème également. Ouais. qu'il faut problème... avoir mis les éléments en place, mais il faut que les gens les utilisent. C'est ça. Et puis bon, c'est assez rare quand même qu'il n'y ait vraiment aucun problème technique. Hein. Euh, surtout, tout, tout, oui, ça, on a remarqué que des fois… On... En se levant le matin, euh, la veille tout marchait bien, le lendemain matin plus rien ne marche, euh, on comprend pas pourquoi. La magie d'internet, ça. Ah, putain. internet. <rire> Vas-y, je te euh, laisse. Donc, faire. Bah, ouais, donc bon, là c'est le menu qu'on qu trouve euh, sans avoir rien modifié. Donc, euh, on a créé notre formation la fois dernière, j'avais pas, j'ai absolument pas modifié le menu, et donc c'est le menu qu'on retrouve sans avoir rien modifié. Donc, on a déjà la page d'accueil, on a déjà le menu de la formation, euh, et on a euh, enfin, du coup une page d'aide apparemment. Donc euh, nous, ce qu'on va vouloir ajouter ici, euh, c'est le support en ligne, une boîte à idées potentiellement, euh, une FAQ, comme tu l'as dit, Leandro, le forum, et euh, potentiellement des dates d'accompagnement pédagogique, euh, voire, un, un, voire un lien direct vers l'accompagnement pédagogique pour prendre un rendez-vous. Voilà, donc c'est ce qu'on va essayer de mettre en place ici. Euh, donc on va commencer par le support en ligne. Oui, on va, on va le mettre en place, ouais, <rire> Donc, ouais. euh, donc, pour le support en ligne, on a un petit outil ici. Alors on a, en fait, on avait dans le menu la possibilité de mettre un outil. Et dans les outils, on a bah, typiquement un outil qui s'appelle mon support en ligne. Et comme on peut le voir, on a aussi mes FAQ. et On a aussi la boîte à idées. Donc, ça tombe bien puisque c'est trois outils qu'on va rajouter à notre menu. Donc, dans un premier temps, mon support en ligne. On va afficher dans le menu, eh bien, tout simplement, mon support en ligne c'est écrit euh, on peut mettre une icône ou pas nous euh, voilà, on, a, on avait choisi de mettre une icône euh, où c'était un, un un petit un petit euh, sos là je sais pas si on peut le chercher comme ça euh, bon, en tout cas c'est une bouée bon, on n'est pas obligé de mettre la bouée on peut mettre au nom des icônes c'est pas, pas obligatoire et ensuite on valide alors l'afficher euh, l'élément d'un menu sous forme d'un bouton ça, euh, bah, ça ça rend l'élément euh, plus gros euh, plus visible Maintenant, ce n'est pas forcément nécessaire dans un menu d'ajouter ça, surtout qu'on a euh, assez peu de contrôle, je trouve, sur la forme réelle du bouton. Donc, euh, ce donc n'est pas quelque chose que je conseille vraiment sur LearnyVox, e en tout cas pour l'instant. Voilà. Donc, on va laisser comme ça. On ne va pas mettre d'icône. Euh, ça peut être, euh, voilà. après, vous choisissez l'icône que vous voulez. Nous, on va laisser euh, comme ça. Donc, on valide, bien sûr. Et là, on peut voir que le support en ligne, tout simplement, a été ajouté. Alors, à quoi ça ressemble Et bien, On peut simplement cliquer dessus. Ça nous ouvre une autre page. Donc là, la page est en construction, donc on va laisser faire. On va essayer de retourner peut-être après pour voir à quoi elle ressemble. Euh, ensuite, on va ajouter notre boîte à idées, donc toujours un outil supplémentaire qu'on va appeler euh, ma boîte à idées. L'outil, on va sélectionner bon, bien sûr la boîte à idées, on valide, et donc ça s'ajoute bien au menu. Donc c'est assez simple hein, finalement. Euh, la FAQ, donc outil supplémentaire. On va afficher mon FAQ. Voilà. Donc, avec un S ou sans S, on peut mettre comme ça. Hop, mes FAQ, on va en mettre plusieurs, comme ça, si jamais vous décidez d'en ajouter plusieurs, et eh bien, on fera comme ça. On valide. Et en fait, la FAQ, c'est euh, un, un, un outil qu'il faut euh, construire en parallèle, donc à côté. Donc, on peut. je vais d'abord terminer ce menu, et ensuite, on va s'occuper de, de, de, de, de, de voir comment on modifie la FAQ, comment on la crée. Donc, euh, il nous manque le, le forum et euh, les dates d'accompagnement pédagogique et euh, éventuellement le, le, la possibilité de réserver un accompagnement pédagogique. Euh, les dates d'accompagnement pédagogique, est-ce que c'est obligé d'établir de, des, euh, des rendez-vous pédagogiques comme ça Alors, euh, bah, c'est une très bonne question. Si, si tu veux, le, la, la chose étant, c'est que, on est obligé dans, le droit, dans la formation en ligne de faire de l'accompagnement pédagogique. Donc, il y a deux possibilités. C'est individuel. Donc, euh, on fixe nous-mêmes les rendez-vous aux clients pour des accompagnements individuels. Ou deuxième solution en individuel, on propose aux clients de fixer des rendez-vous avec nous. Donc là, déjà, première chose, il faut des preuves qu'il y a des rendez-vous. OK Donc, euh, bah, idéalement, dans ce cas-là, utilisez un outil de prise de rendez-vous. Si vous n'avez pas d'outil de prise de rendez-vous, vous n'avez pas la preuve qu'il y a eu des rendez-vous. Et donc, du coup… Euh, ça va poser problème. La raison pour laquelle on met en plus, et je conseille fortement de mettre en plus les dates d'accompagnement pédagogique en groupe, c'est parce que si des gens ne prennent pas les rendez-vous individuels que vous leur proposez, que vous leur imposez et qui ne viennent pas ou que sur les propositions que vous leur faites, ils n'en fixent pas eux-mêmes, bah du coup, vous n'avez pas de preuves d'accompagnement pédagogique sauf à part les mails que vous, vous envoyez en relance. Mais également, si vous apportez la preuve que vous faites des accompagnements de groupe, euh, que la personne vienne ou qu'elle ne vienne pas, vous allez envoyer des mails de proposition de rendez-vous et vous allez faire le rendez-vous, quoi qu'il arrive, même si la personne n'est pas là, parce qu'il y aura tout le groupe d'étudiants. Et bien là, c'est une preuve que vous apportez un accompagnement pédagogique, même si la personne ne vient pas. Ok, ouais. d'accord, très bien. Donc oui, c'est plutôt euh, très recommandé. Quoi. Oui, alors c'est fortement recommandé. Et euh, là, pareil, euh, si vous voulez, dans, le, dans la formation professionnelle, tout ce qui... Euh, tout ce qui va être important, c'est d'apporter la preuve que vous faites les choses, même si les choses n'ont pas lieu, même si vous relancez la personne et qu'elle ne répond pas, il faut que vous appreniez, que vous vous apportez la preuve que vous les avez lancées. Et donc là, vraiment, l'accompagnement pédagogique de groupe, doublé de l'accompagnement pédagogique présentiel, euh, pas présentiel, mais euh, doublé de l'accompagnement pédagogique individuel, c'est là où vous arrivez avec le niveau de preuve maximal que vous mettez en place de l'accompagnement pédagogique en plus de tout ce que vous pouvez faire. à côté. Ok, très bien, très clair. Donc, euh, du coup, on va maintenant essayer de mettre le, le forum en place. Euh, comme on peut le voir ici, le forum n'est pas activé. Donc avant de pouvoir mettre le forum euh, au sein du, du menu, il va falloir qu'on l'active. Donc on va aller dans Forum. On va activer le forum ici. Et donc, euh, je vais... Bien sûr, on va ajouter le lien du forum dans le menu de la formation. C'est comme ça qu'on fait, en fait, tout simplement. Mais là, notre forum est un peu vide. Donc, euh, bah, comment on va faire ça On va créer des tags et par exemple nous dans notre formation on avait dit qu'il y avait euh, cinq modules euh, de cinq chapitres à peu près et, euh, et donc c'est ce qu'on en fait on va créer un groupe de discussion par module donc on va créer des petits tags hop créer un tag nom du tag on va l'appeler chaque chaque tag va posséder le nom du module en question donc module 1 on lui attribue une couleur. Donc là, moi, j'attribue une couleur au hasard. Hein, ça peut être n'importe quelle couleur. C'est juste qu'il y avait des couleurs utiliser. Donc, il me les propose. Mais euh, voilà, la couleur, est... moi, je choisis celle-ci. Vous pouvez choisir n'importe laquelle. On n'a pas encore créé de fil de discussion. Donc, pour l'instant, on va juste créer des tags. On valide. Et on associera euh, les... Hop, les. Alors, je vais voir, je fais annuler. Est-ce qu'il m'a créé mon tag Il ne m'a même pas créé mon tag. Donc, on va l'activer. On va valider les modifications. Et comme ça, voilà, au moins, le forum est créé. Euh, Est-ce que je peux quand même... Et oui, l'intérêt de faire le forum, derrière, c'est pareil, c'est vous donner la possibilité aux gens d'interagir par eux-mêmes, s'ils ne viennent pas au rendez-vous, si c'est des gens timides, ils ne vous ont pas au téléphone. Encore une preuve de plus que, bah, éventuellement, s'ils laissent une trace dans le forum qu'ils ont participé, boum, ça prouve qu'il euh, bah, y a de l'accompagnement pédagogique et aussi, en fonction des questions dans le forum, de l'accompagnement technique. Et en plus de ça, les forums, ça permet d'autonomiser le, les stagiaires, ça pourrait éventuellement vous permettre d'avoir moins de temps. De gestion de, de stagiaires euh, au-delà au de au l'accompagnement de pédagogique et technique. Exactement. Donc euh, là, on vient d'activer le forum. Alors, il m'a pas laissé créer un tag tout à l'heure. Donc, je vais voir si maintenant il me laisse, euh, puisque du coup, on vient de voir que le, le bouton forum venait d'être activé. Je vais quand même créer le tag. Sinon, on créera des tags après. Donc, module 1, on va rajouter la couleur. Je valide. et Est-ce qu'il me le permet cette fois-ci Ok, il me l'a permis. Parce qu'en fait, il fallait vraiment bien valider les modifications. Donc, de l'activation il fallait qu'on aille sur la section forum, bien sûr, activer le forum et bien valider les modifications avant de pouvoir créer les tags. Parce qu'en fait, il n'avait pas considéré que le forum était créé tant qu'on n'avait pas cliqué sur, sur ce bouton valider les modifications. et En fait, bon ça ça, ça rappelle encore ce qu'on avait vu dans la première vidéo, c'est qu'il ne faut surtout jamais oublier de cliquer sur ces boutons de validation, sinon le l'earning ne prend absolument pas en compte ce qu'on vient de modifier ou ce qu'on vient de créer. Donc, je vais créer un tag pour chaque euh, module. Pour qu'on en a cinq, ça va aller relativement vite. Puis, ils sont déjà quasiment tous prêts. Hop, valider Module 2. Module 3. Éventuellement, faire fait un tag technique. Je vais faire un petit tag technique. Allons-y. Hop, module 4. De toute façon, je vais créer tout à l'heure, juste après, là, le, le, le fil de discussion <rire> pour la technique. Module 4. Et module 5. Et puis, on va se créer un petit tag euh, support technique. Hop Euh, on va pas lui mettre de couleur celui-ci. Ah. Bon, il est tout noir, donc on va peut-être quand même lui mettre une couleur. Ce serait dommage de le laisser tout noir comme ça. Hop, voilà, c'est mieux. Et donc, on va maintenant se tourner vers le forum en question. Donc, dans le menu ici. Comme d'habitude, il y a la petite vidéo pour nous expliquer euh, en quoi consiste le forum, comment l'animer, etc. Et ça peut vraiment valoir le coup euh, à chaque fois qu'on a un petit doute comme ça de, de regarder la vidéo avant même de créer le fil de discussion donc nous on va créer un petit fil de discussion bien sûr et ici euh, le premier fil de discussion ça va être pourquoi pas notre support technique donc on va l'appeler bah, support technique et le tag avec des points, ce sera bien sûr support technique voilà on lit le tag au fil de discussion et on n'a plus qu'à ajouter un petit texte de description donc vous rencontrez des problèmes techniques et vous avez des questions posez vos questions dans ce fil de discussion voilà donc ça c'est créé et on va créer chaque fil de discussion pour euh, bah, finalement chaque module. Comme ça, euh, bah, tout est plutôt bien rangé. Et ça évite, euh, ça, ça permet aux, aux, aux personnes de poser des questions au bon endroit et de ne pas, bah, voilà, pas se perdre dans, dans un flux d'informations. Voilà. Donc, module 1, on a bien sûr associé à ça. On va prendre un petit texte. Donc, vous êtes dans le module 1 et vous avez des questions. Vous avez besoin, que l'on vous aide à vous approprier le contenu, à poser vos questions dans ce fil de discussion. Voilà, on va faire ça pour chaque, pour chaque module. OK, retour, fil de discussion. Bon, je vais peut-être pas tous les faire, mais c'est l'idée. <rire> Sinon, voilà, ça peut être un peu long à regarder. On a compris, en tout cas. Yes, tu, tu fais un exemple pour, pour les gens. Voilà, donc là, on vient, en tout cas, on vient de créer le forum. On a créé le fil de discussion pour les deux premiers modules plus le support technique. Euh, bien sûr il faut le faire pour l'ensemble des modules ça permet euh, bah, du coup aux personnes d'avoir accès à ce forum donc on va quand même vérifier que le forum comme on l'a demandé comme on l'a demandé je rappelle ici a bien été ajouté dans notre menu pour ça bon on va retourner dans la section menu et on peut voir que le forum est apparu nickel donc à quoi ça ressemble là oh si dessus Hop. donc là bien sûr il faut se connecter et quand on est connecté en tant que bah, voilà en tant que, euh, que membre a accès donc au forum comme on a accès à la formation. Euh, donc, et la suite, donc ensuite le menu, qu'est-ce qu'on veut dans le menu C'est normalement l'accompagnement pédagogique. Donc, pour ça, euh, donc les dates d'accompagnement pédagogique et la possibilité de réserver un accompagnement pédagogique. Donc, euh, en fait, ces deux, deux possibilités, on va les joindre dans finalement dans un menu déroulant pour éviter que le menu soit trop long. Et c'est aussi ce qu'on va faire avec le menu de la formation. On va le mettre dans un menu déroulant parce qu'aujourd'hui, si on va sur la formation, on va se rendre compte que notre menu, il est assez grand. Alors, cette vignette, on va pouvoir l'enlever bien sûr, mais ce menu il est assez grand puisqu'il présente l'accueil, tous les modules de la formation un à un, donc les modules qui peuvent être longs s'ils si ont chacun un titre, l'aide, au support en ligne, la boîte et guide, voilà. Dans l'idée, ce serait bien d'avoir euh, un menu sur une ligne et pas sur deux lignes, donc c'est pour ça qu'on va essayer de, de réduire ça, et donc pour réduire ça, eh bien, on va mettre ce menu de formation au sein d'un sous-menu. Et pour faire ça, on va ajouter un menu déroulant qu'on va appeler euh, ma formation, par exemple. Euh, voilà. Donc, on valide. Euh, donc, c'est bien ici qui s'est mis. En toute fin, on peut le déplacer. On le met juste au-dessus de euh, menu de ma formation. Et donc, on va cliquer sur « Modifier » le menu. Et le parent qu'on vient de créer, c'est « Ma formation ». Voilà, on valide. À chaque fois, bien sûr, on peut, si on le souhaite, euh, bah, ajouter une petite icône. Ici, on voit qu'il y a une petite icône flèche. Si vous êtes à l'aise avec… Euh, voilà, soyez créatif. Si vous êtes à l'aise avec, euh, avec des, des icônes à mettre, bah, mettez-les, il n'y a pas de problème. Euh, c'est vous qui rendez votre formation fun, hein, finalement. Oui, donc, après… Ça, euh... Au départ, faites rapide et puis après vous revenez ouais. dessus et puis vous prendrez un peu plus de temps après plus tard. Beaucoup de gens, ils, sont, ils essayent de faire des trucs parfaits dès le départ et puis ce qui se passe, c'est qu'ils terminent jamais rien et malheureusement, ils ne peuvent pas aller jusqu'au bout. Exactement. Là, le but, c'est de faire ça le plus vite possible, mais aussi voilà, de manière consciencieuse. Mais le but, voilà, les, les icônes, typiquement, c'est du plus qui n'est pas nécessaire. C'est pour ça qu'on on le fait, on fait assez vite ici et sans icônes du coup. Donc On va se créer un petit menu déroulant pour l'accompagnement pédagogique. On va appeler ben, du accompagnant pédagogique. Euh, accompagnant pédagogique, j'avais déjà écrit en valide, donc qui s'est bien mis là. C'est un menu déroulant. Menu déroulant au sein duquel on doit mettre donc deux choses euh, une page sur laquelle il y a la date, les dates de, des accompagnants pédagogiques à venir et passés, euh, s'il y en a déjà eu avant, euh, et un, la possibilité de réserver un accompagnant pédagogique. Donc ici on a deux choix soit on décide de mettre une, une page, euh, de créer une page pour ça, soit on décide de mettre un lien vers un calendrier, vers, un, vers un, voilà, un autre logiciel de prise de rendez-vous, euh, peu importe. Donc nous c'est ce qu'on va faire, c'est plus simple de mettre un lien directement. Donc pour la page, d'abord on va créer la page. La, la page des dates d'accord pédagogique, on a deux choix, soit on la met directement au sein de la formation, euh, qui peut ne pas être bête, euh, on peut la mettre par exemple, euh, dans le module 0 si vous en avez un voilà on peut faire ça comme ça soit en fait' box propose un, une, une section site et dans ce cas là on peut mettre euh, le, cette page au sein du site bon. Nous, ici on va, on va éviter de se trop s'éparpiller donc on va rester dans la formation et on va donc euh, aller créer cette page très rapidement hein, euh, au sein de la formation mais voilà vous avez ce choix de, de le créer euh, sur la page du site tout simplement donc on va aller euh, par exemple donc on va retourner dans, on va rester dans paramètres, on va aller dans contenu. Euh, on va se créer, alors soit ouais, on, peut, on peut même rajouter une page, euh, pas forcément pour la mettre dans un module. Ici, on voit qu'on n'a pas nous de module 0 donc on ne va peut-être pas créer un module 0 juste pour ça. Donc on peut se rajouter une petite page. Voilà, on va s'ajouter une page, juste après l'introduction, qu'on va appeler date d'accompagnement pédagogique hop. Euh, pour laquelle on n'a pas besoin d'une vidéo on veut juste un bloc texte voilà euh, on ne veut pas cacher le bouton suite bien sûr on ne veut pas autoriser les votes puisque on l'a dit la dernière fois ça n'est pas nécessaire loin de là on valide hop ici la page s'est ajoutée tout en bas on va la mettre bien sûr après l'introduction. Après, on n'est pas obligé de la mettre après l'introduction, on pourrait très bien la mettre aussi en, en toute fin. Euh, mais bon, on va la mettre, on va la mettre ici, ça peut être pas mal. Comme ça, directement après l'introduction, les gens vont pouvoir avoir accès directement à nos dates d'accompagnement pédagogique Ensuite, on va la, euh, la, la construire pour accéder à enfin, pour pouvoir ajouter le texte que l'on souhaite. Hop Et donc, ici. On a simplement à mettre nos dates en fait. Donc si vous avez déjà prévu des dates d'accompagnement pédagogique dans le futur ou d'autres qui sont passées, et bien bon, après on s'organise, vous organisez comme vous le souhaitez, mais soit vous ajoutez là comme on vient de le faire un texte, soit voilà, vous pouvez ajouter un élément. Je ne sais pas par exemple, est-ce qu'il y a un élément d'accordéon? Voilà, ça peut être un élément d'accordéon, où on se dit, ok donc ce sera bien sûr pas cette icône là mais ce sera une icône euh, euh, par exemple de calendrier vu qu'on parle de date et donc ici si je mets janvier voilà je peux faire comme ça les dates de, les dates de, à la pédagogique pour janvier 2022 ici pour février 2022 ici pour euh, mars bien sûr. 2022. Et donc, pour, chaque, pour chacune de ces dates, mais bien sûr, on peut faire ça pour toute l'année, tout simplement en ajoutant, quand on est dans contenu, ici. Je suis bien sûr... Euh, alors, là, je vais peut-être un peu vite pour ceux qui... C'est pour ça que là, on... c'est important d'avoir vu la première vidéo, puisque là, je vais un peu vite en cliquant directement sur l'élément et en le modifiant. Mais dans la première vidéo, on a, on a, on a vu comment modifier un élément au sein du constructeur de page euh, LearnyBox, c'est pour ça que euh, j'explique pas forcément exactement comment le faire, euh, même si, donc voilà, comme vous l'avez peut-être vu, c'est assez simple, on clique sur l'élément euh, en haut. Donc là, je vais cliquer sur l'élément bleu, qui est l'élément élément, <rire> c'est comme ça que l'appelle LearnyBox, donc euh, on clique dans, sur la petite roue crantée réglage, ce qui nous permet d'avoir accès au réglage de l'élément en question qui s'appelle Accordéon, et donc on a trois on a un sous-menu finalement de trois sections avec contenu, design et avancé. Bon. Nous, on va s'intéresser ici. Euh, on s'est intéressé au design pour en changer l'icône, mais au-delà de ça, on peut, on a juste à, enfin euh, pour ajouter d'autres euh, questions, <rire> puisque l'élément accordéon peut être utilisé dans un cadre d'une FAQ par exemple, euh, ou d'une un, réponse à des questions euh, partout dans, dans la formation ou ailleurs. Eh bien, euh, nous, si on veut rajouter une question ici, on a juste à cliquer sur le bouton. Ajouter et ça nous permet de rajouter ici euh, des, euh, des mois de l'année. Voilà, si on le souhaite. Donc là, je vais, je vais rajouter avril 2022, mai 2022. Bon, je ne vais pas tous les faire, c'est juste pour vous montrer. Et donc, au sein de ben, ces mois, donc ces, ces accordéons qu'on qu vient de créer, et eh bien on peut mettre les dates. Donc par exemple, nous, typiquement, c'est ben, nos accompagnements pédagogiques sont euh, souvent les jeudis même quasiment tout le temps les jeudis en fait. Donc on va marquer exemple, jeudi. C'est tout le temps les jeudis. C'est tout le temps les jeudis. tout le temps les jeudis. Donc euh, donc on va marquer jeudi. Alors je ne connais pas le, le, le, les dates de, de janvier 2022, mais par exemple jeudi de euh, janvier 2022 et euh, potentiellement avec le lien le point, donc avec le lien d'accès à, à, à, à l'inscription au euh, à l'accompagnement pédagogique. Et donc, pour faire ça, ben voilà, euh, tout, nous, on utilise un logiciel comme Zoom euh, qui nous permet de euh, prévoir des, des lives, en fait. C'est comme ça hein, que tu fais, Léandro? Exactement. On utilise Zoom, ça prévoit des lives. On, du coup, on a un lien où les gens peuvent s'inscrire. Du coup, grâce à Zoom, ce qui est bien, c'est que ben, on a la liste des ins gens inscrits, on a les temps de connexion à qui là sont connectés, à qui là sont partis, combien de temps ils sont restés. Ça nous permet d'avoir les logs parfaits aussi pour prouver que les gens sont sont intervenus, sont venus et que on l'a réalisé. Voilà. Donc euh, le fait de pouvoir mettre comme ça euh, date après date euh, et le lien à côté de cette date d'inscription, on, on peut préciser euh, euh, par exemple s'inscrire euh, à l'accompagnement pédagogique, l'accompagnement ou juste s'inscrire voilà euh, ici je vais mettre un je vais pas mettre un point je vais mettre un petit lien sur ce bouton sur ce sur s'inscrire je vais le mettre en gras je vais le souligner et je vais lui ajouter un petit lien et donc bien sûr là euh, à cet endroit là vous collez le lien euh, ben, d'inscription en fait donc le lien euh, que vous créerez par exemple avec zoom euh, pour que la personne puisse s'inscrire à l'accompagnement pédagogique tout simplement. Euh, si vous voulez que la personne évite de quitter cette page et que plutôt ça ouvre une autre page, il suffit de cliquer ici sur cible et de choisir nouvelle fenêtre. Voilà. Et ensuite, OK. Bon, bien sûr, là, il n'y a aucun lien qui a été installé, inséré, donc il me dit qu'il y a eu une erreur. Mais si j'avais mis mon lien, <rire> il n'y aurait pas eu d'erreur. Ok, bon j'annule et c'est simplement pour vous montrer. Ok, on a cette page. Donc, on va dire qu'elle est configurée. <rire> on sauvegarde bien sûr, il ne faut jamais oublier de sauvegarder. On a donc cette page. Je termine. Hop. Je retourne dans mon petit menu. Et je vais ajouter une page de ma formation. Voilà. Qui s'appelle, bien sûr, Date Accompagnement Pédagogique. Je sais que c'est ma petite page. Alors, ma petite page. Est-ce que je peux... Formation. Est-ce que... Ah, je peux pas sélectionner une page ici de la formation, un peu dommage. Euh... Donc, je vais plutôt ajouter. Euh... Je, je regarde si je peux pas ajouter une page d'ici quand même. Tu peux, en, tu peux pas en créer une et puis la rajouter après Eh bien, là, on vient en, en fait, on vient d'en créer une, mais en fait, les seules pages qu'il me propose c'est les, euh, les pages un peu basiques de la formation, c'est pas les pages de cours. Donc euh, c'est donc un peu dommage, je pensais qu'il m'aurait proposé les pages que je viens de créer. Donc c'est pas très grave en fait. Ce qu'on peut faire, c'est aller récupérer le lien. Vu que là, en fait, on vient de créer une page de formation. On va euh, aller récupérer le lien de la page. C'est un peu plus embêtant, mais bon, c'est pas grave. Euh, donc, je vais quitter ça, je vais faire annuler. On va aller se récupérer le lien de la, de la page en question. Hop. Donc qui s'appelle date d'accompagnement pédagogique. Voilà, donc euh, cette page, elle s'appelle comme ça, donc on va prendre ce lien-là. Je le copie et je vais l'ajouter en tant que lien. Bon, c'est un peu dommage parce j'aurais préféré qu'il me le propose directement en tant que lien, euh, en tant que lien de, de page de formation. Euh, comme ça, ça ça aurait évité éventuellement que si le lien d'information changeait, ben, euh, qu'il y ait des conflits. Mais bon, on va l'ajouter en tant que lien, c'est pas très grave. Hop Et donc le nom affiché, eh c'est une euh, date d'accompagnement pédagogique, bien sûr. On va l'ouvrir dans une nouvelle autre... fenêtre. Euh... Quoique. Oui monsieur. Valider. Et voilà. Alors là, je n'ai pas encore sélectionné le fait que le parent soit le menu déroulant accompagnement pédagogique, donc il faut sûr pas oublier ça. Et donc je vais bien sûr choisir le parent accompagnant pédagogique. On valide. Donc là, euh, la, les dates d'accompagnement pédagogique sont bien dans le menu déroulant accompagnement pédagogique. Et un ben, comment faire. Donc c'est un peu la même chose finalement. Comment faire pour ajouter euh, le lien pour réserver un accompagnement pédagogique avec vous Eh bien on va se rajouter un lien. Et ce sera un lien qu'on va appeler bien sûr Réserver un accompagnement pédagogique. Et c'est le lien qui va vers, euh, votre, euh, vers votre calendrier. Donc nous par exemple, on utilise l'outil on Hub. Euh, vous pouvez utiliser Calendrier, il y en a plein d'autres. Euh, celui avec lequel vous êtes à l'aise, celui que vous avez déjà. Et bien sûr, donc on sélectionne le parent, l'accompagnement pédagogique, on l'ouvre potentiellement dans une nouvelle fenêtre et on valide. Voilà. comme ça, au sein. De notre menu déroulant accompagnement pédagogique, maintenant on a, euh, ben on a bien les dates d'accompagnement pédagogique et le fait de pouvoir réserver un accompagnement pédagogique. On va voir ça tout de suite. Comment on maintenant on rend la formation par la formation en ligne. Hop. Donc maintenant, on a notre petit menu avec, bien sûr, toujours sur deux lignes, donc peut-être qu'on peut réduire ce accompagnement pédagogique ci il y a aussi le logo qui est très gros, on ne va pas se mentir, donc on aurait pu faire beaucoup plus petit, donc, ça nous aurait permis de gagner de la place. Euh, et donc, voilà maintenant, on a bien notre accueil, notre formation avec tous nos modules, voilà, en sous-menu, la page d'aide la page du support en ligne, euh, la boîte à idées, la FAQ qu'on va construire, juste après, le forum, et enfin l'accompagnement pédagogique qui nous permet d'aller de, de, voir les dates et euh, de potentiellement réserver un accompagnement pédagogique. Voilà pour, euh, pour le menu. Donc, ça c'est réglé. Maintenant, euh, on va s'atteler à la FAQ. Alors voir, je vais pas faire une FAQ complète, mais au moins vous montrer comment, comment on, on la règle cette FAQ. Euh, pour ça, en fait, il faut sortir de, de la formation et il faut aller se rendre sur l'outil Box qui, qui s'appelle FAQ. Ici. Voilà. Donc, euh, ben, je, vais me, je vais cliquer dessus tout, tout simplement. Bien sûr, il y a encore une vidéo pour expliquer. Euh, « bah, À quoi sert la FAQ euh, Comment l'utiliser ?» Et nous, en fait, on va euh, bah, ajouter une question. Voilà. Et donc, euh, c'est là que vous pouvez mettre, finalement, euh, bah, les questions qu'on vous pose de plus, les questions qui sont importantes. Est-ce que, Landro, il y, y a des questions euh, obligatoires à mettre dans cette FAQ Alors, pour les questions obligatoires dans une FAQ, je te dirais qu'il y a deux types de questions. Euh, la première, c'est des questions sur euh, l'accompagnement pédagogique. Euh, dire euh, est-ce que vous avez besoin d'un campagne pédagogique, par exemple. Euh, ouais. euh, quelles sont les coordonnées du formateur deuxième, deuxième exemple. Voilà, des petites déclinaisons. Il faut leur dire les questions, même si c'est la même réponse, de, de différentes façons, parce que les gens ne comprennent pas. <rire> voilà. euh, et euh, pour euh, un autre exemple de questions, c'est les questions sur l'accompagnement technique. Euh, ouais. Vous avez un problème sur la plateforme, qui est contacté, par exemple et euh, après, bah, des questions sur euh, euh, comment, euh, peut-être éventuellement des questions sur le contenu aussi euh, de la formation après directement. Mais là, on va plutôt donner ces, ces, ces trois, enfin voilà. Questions sur le contenu, questions sur l'accompagnement pédagogique, comment en avoir un. Questions sur la le, le, le support technique, comment en avoir un. Et euh, c'est les éléments les plus importants. Ok. Il y a peut-être, je pense à ça, des, des personnes qui vont se poser des questions sur comment prendre en main l'espace Learning euh, comment suivre la progression, je euh, donc, tu lisais le support technique, euh, le support administratif aussi peut-être. Euh, et enfin, la formation professionnelle, c'est des éléments que j'avais notés moi de mon côté et euh, qui peuvent être intéressants. Donc, en fait, euh, dans la FAQ, on a la possibilité effectivement d'ajouter des questions. Et comme euh, vous le voyez, on a la possibilité d'ajouter des catégories, donc de catégoriser ces questions. Euh, et pour, pour ça, pour les catégoriser, donc, je vais faire annuler, mais. Pour les catégoriser, bien sûr, on peut aller dans l'onglet en haut catégorie pour ajouter une catégorie. Donc typiquement, euh, ben, si euh, ma première catégorie, c'est euh, suivre ma progression, puisque c'est une question que. Voilà, euh, c'est un ensemble de questions que peuvent se poser euh, plusieurs personnes. Et donc, je vais écrire Suivre ma progression. Hop. Je vais faire enregistrer et rester pour en créer une autre. Normalement, ça, si je vais là-dessus, on voit qu'elle a bien été créée, et donc ça me permettait d'en créer une autre tout de suite. Donc on va ajouter une autre catégorie, euh, par exemple euh, prendre, en, voilà. Plutôt, on va faire euh, support technique. Support technique. Enregistrer. On va faire support administratif. Voilà. Euh, tout ça pour vous montrer, voilà. Pour vous montrer en fait quelles sont les, les catégories qu'on peut ajouter. Euh, donc je vais les répéter, celles qui peuvent être intéressantes pour vous, les on, on a dit trois, euh, je, hein, je vais les dire toutes. Euh, je vais valider ça. Donc on a potentiellement. Alors, obligatoire, celle, la première ne l'est pas. Ouais. Ouais, bonne idée, on fera ça. On fera ça. On va faire ça. C'est très bien. Euh, donc, on a. Nous, ce qu'on a fait pour nous dans la plupart de nos FAQ, c'est euh, on a mis.. Euh, donc, prendre en main mon espace Learnybox. C'est un, enfin, une catégorie de FAQ qui, qui est pas obligatoire, puisque bon, déjà, ça, ça, ça convient que aux personnes qui, qui utilisent Learnybox. Et puis surtout. Euh, C'est pas là-dessus que, voilà, que, que la, la, la drette, qu'on va forcément vous juger, euh, mais en fait, ça aide vraiment vos, voilà, vos, vos apprenants. Donc Je pense que ça va être important de la mettre. Euh, je, peux vous, voilà, je peux vous lister un peu des questions qu'on avait mises là-dedans, là mais euh, par exemple, comment trouver le lien de connexion à la plateforme Learnybox euh, euh, Que faire lors de la première connexion à mon espace learning voilà, c'est des questions que les gens peuvent se poser, et c'est ce genre de questions qu'on pourrait retrouver dans Prendre en main mon espace learning box. Après on a euh, la catégorie suivre ma progression, voilà, euh, au sein de laquelle on peut trouver euh, voilà, typiquement des questions comme euh, comment puis-je euh, trouver les dates de ma période de formation, euh, où puis-je trouver mon, mon temps de connexion, euh, pourquoi mes logs de connexion ne s'enregistrent pas correctement, parce que euh, ça peut arriver si on ne, si on ne fait pas correctement, euh, ben, si, on, si on ne suit pas la, la formation d'une certaine façon. Euh, Dois-je regarder toutes les vidéos de formation enfin, Des questions qui, qui reviennent souvent. Après, peut-être que vous n'aurez pas exactement les mêmes que nous. Euh, et c'est en ça que ben voilà, c'est bien d'avoir un modèle de FAQ. Euh, et, mais parfois, il y, y a des FAQ qui, sont, qui peuvent être, enfin, des catégories notamment, qui peuvent être bien plus spécifiques à votre, à votre formation ou à votre, votre environnement ou votre euh, sujet. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. Bon. Ensuite, on a la catégorie support technique c'est la troisième catégorie. Euh, la catégorie support administratif. Donc, pour la catégorie support technique, euh, l'exemple typique, c'est que faire si j'ai oublié mon mot de classe. Voilà, ça c'est assez, <rire> assez fréquent. Euh, pourquoi j'arrive pas à accéder à mon espace de formation euh, Après, bon, voilà, on a comment sont traitées mes données personnelles. Voilà, ça peut être des, des sujets qui, soient, qui sont importants pour, pour vos apprenants. Pour le support administratif, on a euh, j'ai perdu ma, ma convention, mon contrat de formation, que faire euh, je ne reçois pas les emails que faire. Voilà, donc C'est pas mal de, de points techniques hein, finalement et, et administratifs. C'est à la fois du technique et d'administratif, mais bon, on est dans le support administratif. Euh, je, je bénéficie d'une prise en charge CPF. Euh, qu'est-ce que ça signifie pour moi bon, voilà, des, des choses typiquement administratives. Ensuite, on a la catégorie accompagnement pédagogique. Donc, bah, la question classique, qu'est-ce que l'accompagnement pédagogique concrètement euh, J'ai une question sur le contenu de la formation. Comment avoir une réponse de questions comme ça, et enfin une catégorie sur la formation professionnelle. Euh, ben Voilà, typiquement, euh, quelle est la différence entre coaching, accompagnement, consulting, prestation de service, euh, formation professionnelle euh, Quelles actions entrent dans le cadre de la formation professionnelle Enfin, voilà, euh, là j'ai donné pas mal d'exemples pour un peu sillonner ce que nous on présente à quelles questions on répond dans notre FAQ. Mais ça, ça nous concerne. Nous, alors il euh, ya y a, ben, notamment les, les sujets d'accompagnement pédagogique, de support administratif. De support technique euh, et de, de suivi de progression ça peut être ben voilà ça peut être euh, des sujets qui, qui soient communs avec euh, voilà qu'on qu peut mettre dans n'importe quelle formation pour les autres ben, voilà, s'il y a des sujets plus euh, plus concrets dans votre sujet à vous euh, voilà dans votre formation bien c'est ça peut être important de les mettre aussi Donc, en tout cas nous euh, dans un premier temps on crée des catégories comme on vient de le faire et on Ensuite, on crée les questions. Alors, vous avez la possibilité de créer des de questions d'abord, mais euh, je pense que pour être efficace, le mieux, c'est euh, de réfléchir d'abord à des catégories, ensuite de créer les questions, et tout de suite, lorsque vous créez la question, comme ici, ajoutez une question. Euh, donc, la question serait, euh, ben, voilà, comment puis-je euh, trouver les dates de ma période de formation et bien sûr, là, ça nous permet tout de suite de ranger la question dans euh, Suivre ma progression. Voilà. Et on écrit la réponse. Donc euh, bon, là, je mettre n'importe quoi. Mais euh, bien sûr, vous, il faut répondre à la question. <rire> euh, si on fait enregistrer et rester et rester, pardon, encore une fois, on peut tout de suite acheter une autre question. Et ce qui permet, ça permet de gagner du temps. Donc étape 1, on met les catégories. Étape 2, on ajoute les questions. Et enfin, une fois qu'on a tout terminé, on valide, bien sûr. Donc là, ça ne servait à rien puisque cette question est vide. Voilà. donc là, il y a une question qui est bien dans euh, la catégorie « Suivre ma progression », et on voit que j'ai deux autres catégories qui, pour l'instant, sont vides. Et bien sûr, on peut voir la FAQ en ligne. Voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. Donc, ça me permet d'accéder ici. En fait, euh, tout simplement, donc on voit qu'on a un article, un article égale euh, une réponse à une question. Et donc, quand je clique sur la question pour avoir la réponse, eh bien, on voit tout de suite la réponse comme un, un menu déroulant un petit peu, ou comme... Ben voilà, comme une FAQ, hein, tout bêtement. <rire> donc, euh, donc voilà. Pour pour ce, cette partie FAQ, qu'est-ce qu'il nous reste à mettre dans le menu Il me semble que il me semble que pour le menu, c'est bon. Je vais revoir ça. Donc, on va retourner dans notre formation, ma formation, paramètres et menu. C'est ok. Hein on a donc on a bien euh, notre FAQ. On va voir quand même. On va voir si le support en ligne a été activé on va voir si la boîte à idées a été activée et s'il ne faut pas aussi les activer par ailleurs donc si je vais sur ma boîte à idées il me dit que la page de construction ça c'est certainement parce qu'il faut la construire par ailleurs donc ici je vois qu'il y a une boîte à idées euh, si je fais voir en ligne voilà on a ici boîte à idées donc à mon avis là vu que je viens d'appuyer de, dessus pour voir la boîte à idées en ligne il est possible qu'il me l'ait créé. Je vais vérifier quand même. Hop, menu. Alors, boîte à idée. Il ne me l'active pas. Pourquoi il me l'active pas Alors, modifier. Donc là, j'ai bien sélectionné ma boîte à idées. Oui, pourtant, pourtant, en fait, il trouve bien le bon lien ici, mais il ne trouve pas le bon lien. <rire> quand je suis sur la, la formation en tant que tel, je vais quand même me rendre sur la formation en ligne. Voilà. Ici, je vais sur ma boîte à idées. OK, très bien, ça marche. Voilà, ça, ça vaut le coup quand même de vérifier. Bon, Là, on a, on a vécu ensemble euh, voilà, un petit problème technique. Et euh, comment vérifier que la personne qui est bien sur la formation puisse bien avoir accès quand même à sa boîte à idées. Ça nous permet ici euh, voilà, d'y accès. Euh, par contre, on se, on se rend quand même compte que ça vaut le coup de, de mettre la boîte à idées, sur, de, de la faire apparaître sur une autre page, puisque là, du coup, la personne a, euh, arrive sur cette boîte à idées, mais elle ne sait pas comment retourner à sa formation. Donc, ici, euh, est-ce qu'on a la possibilité, et je vois qu'on ne l'a pas, c'est assez dommage, on n'a pas la possibilité de dire qu'on veut que cette boîte à idées euh, soit sur une autre... Euh, euh, s'ouvre sur, sur une autre page. C'est un peu dommage. Donc L'idée, euh, ce serait de faire en sorte que sur votre site, ici, vous puissiez réaccéder facilement à la plateforme de formation. Donc là, on voit plateforme de formation. Euh, peut-être que ce serait nécessaire euh, d'être un peu plus clair et de faire en sorte que ce bouton soit non pas plateforme de formation, mais peut-être euh, retour à la formation ou euh, voilà, quelque chose comme ça pour, pour que ce soit vraiment plus clair pour les personnes. Parce que du coup, là, euh, c'est un peu flou, je trouve. Euh, non, ça c'est du détail, et c'est à vous juger si c'est important de le faire ou pas. Euh, ce n'est pas nécessaire dans le cadre de la formation professionnelle, c'est juste que bah, ça permet de, voilà, à vos apprenants de, de, de naviguer assez facilement sur, sur votre formation. Donc maintenant, on va se concentrer sur la section membres, puisque là, le temps file et on n'est que au nu. Donc voilà, on va passer à la section membre. Nous, ce qu'on veut, c'est régler ces quatre éléments. Donc le fait qu'un email soit envoyé dès l'inscription à la formation euh, par un nouveau membre. Donc, ici, il y a euh, mon nom et prénom qui sont, qui sont ajoutés. Bien sûr, c'est le vôtre qui doit l'être. Votre adresse email, si possible professionnelle, sinon une, une adresse Gmail, euh, mais pour euh, des meilleurs, une meilleure dé dé délivrabilité, c'est un mot difficile à dire, euh, il vaut mieux que ce soit quand même un email professionnel, un peu comme celui-ci. Donc, contacte.fr. Euh, euh, et donc, quel message à mettre ici en fait euh, euh, on va laisser le message d'origine mais à ce message d'origine on va lui lui ajouter une une partie euh, comment dire, de déjà d'accompagnement pédagogique en fait le but c'est que dans chaque interaction que vous avez avec vos apprenants eh bien ils aient l'impression que vous soyez toujours là euh, que vous êtes pardon, que vous êtes toujours là et euh, et donc, euh, voilà, c'est pour ça que c'est ben en fait ce suivi pédagogique, cet accompagnement pédagogique, et passe aussi par là, euh, par le fait de montrer que vous êtes toujours là. Et donc, nous, on va se rajouter une petite section au sein de chaque mail qui est envoyé comme ça. Donc là, le, le nouveau mail euh, d'inscription, mais tous les autres mails d'après, on va le faire aussi. On va le voir. Euh, et donc, je vais vous montrer ce qu'on ajoute. C'est par exemple, je vais le copier-coller tout simplement. Et je vais le coller à la fin. Donc nous on a c'est une section qu'on a qu'on a appelé euh, Que faut-il savoir pour continuer. Donc bien sûr pour ne rien manquer consulter et ou télécharger le livret d'accueil. Livret d'accueil euh, qu'on vous voilà qu'on vous permet aussi de d'avoir donc euh, il y a un lien dans la description pour pour potentiellement pouvoir pouvoir sans le, sans enfin, le s'en procurer. Euh, on a la possibilité de participer à la prochaine session d'accompagnement pédagogique. On leur demande s'ils si ont des difficultés et on leur permet de prendre rendez-vous. Euh, et donc tout ça, bien sûr, c'est en plus euh, du menu qui est dans la formation. Voilà, en fait, on répète finalement le, euh, ce qu'on qu conseille de mettre au sein du menu, à savoir la possibilité d'être accompagné à tout moment euh, euh, voilà, d'un dans, dans, point de vue pédagogique. Et bien sûr, si on a des questions techniques, on contacte le support. À ce numéro ou à, à une adresse de contact spécifique. Une fois qu'on a fait ça, on valide les modifications. Comme ça, cette partie est finie. Concernant les accès euh, à la formation, hop, donc, là, nous, on a décidé de ne mettre euh, aucune, euh, aucune restriction. Euh, alors, Léandro, est-ce que c'est obligatoire d'ajouter. Euh, une date limite de, de validité, un da une date de démarrage, est-ce que c'est imp est important Est-ce que c'est nécessaire de faire ça Qu'est-ce que tu qu que en dis toi Alors, euh, oui, c'est vachement important de, euh, de mettre en place une date limite de validité. Parce qu'en fait, légalement, un client n'a pas le droit d'avoir accès à la formation une fois qu'elle est terminée. Donc sur une formation en ligne, ben, il va falloir que vous mettiez une date limite de validité pour que les clients sachent aussi à quand va se terminer la formation. Euh, et puis bah, pour vous, que ça coupe les accès à la formation, comme ça, vous ne passez pas votre temps derrière chaque client pour couper les accès un par un. Donc, vous mettez une date de limite de validité qui, est, qui correspond à la date de, de vos contrats. Euh, pour, bah, par exemple, si vous faites des formations sur 30 jours, date de limite de validité, 30 jours. Voilà. Euh, yes. Durée limite de connexion, je ne vous conseille pas, parce que des fois, il y a des gens qui regardent plusieurs fois une même vidéo et par exemple si votre formation fait 30 heures mais que la personne regarde euh, une vidéo de deux heures deux trois fois et eh bien du coup il va se mettre 6 heures dans la vue et euh, malheureusement euh, il a... et ça va ça va pas marcher parce qu'il ne fera pas l'ensemble des vidéos ce qui compte c'est pas le nombre d'heures de vidéos qui sont vues ce qui compte c'est de voir toutes les vidéos Date de démarrage de la formation, euh, bah écoutez, mettez le lundi idéalement pour, euh, pour avoir un, une trace. Comme ça, si jamais vous ouvrez les formations le vendredi pour pouvoir être tranquille le week-end et que le, matin, le lundi matin, les gens puissent se connecter, bah comme ça, voilà, ça peut vous aider dans votre workflow de travail. Euh, connexion en deux étapes avec envoi d'un SMS, ça... Euh, je ne vais pas dire que c'est lié au droit de la formation, c'est plutôt lié à la protection des comptes. Alors après, que quelqu'un vienne pirater le compte d'un de vos clients pour aller voir votre formation, j'ai envie de vous dire, euh, d'un, ça risque rarement d'arriver. Deux, si ça arrive, est-ce qu'un qu pirate regarde votre formation Est-ce que c'est vraiment très grave Ça pourrait fausser les logs de connexion de vos clients au pire. Donc vous pouvez le mettre en place, mais alors faites très attention parce que la population des gens qui suivent des formations, sans vouloir être péjoratif vis-à-vis d'eux, euh, nous, on le voit hein, sur les formations en ligne, on a énormément de personnes qui ont du mal encore avec l'outil informatique et, euh, ouais. et de mettre une connexion en deux étapes par SMS. Alors là, euh, vous allez avoir ouais. un lever de bouclier des clients qui vont vous dire qu'ils comprennent pas, qu'ils n'arrivent pas à se connecter, qu'ils n'ont pas leur téléphone et voilà. Oui, ça peut être perjouvant, c'est vrai. Et puis surtout voilà. que là, c'est… Euh, assez technique de le mettre en place, donc euh, ça peut faire perdre du temps euh, et de la motivation dans, euh, ben dans la, la, le paramétrage ici de ce qu'on est en train de faire. Donc voilà, comme c'est pas lié forcément au, à la formation professionnelle, peut-être qu'on peut laisser ça de côté pour l'instant. Tout à fait. Et alors, force est ici de progression des membres. Surtout, ne le cochez pas. Euh, en fait, ça va vous prendre en compte des temps de connexion, de si les gens restent sur une page, si les gens laissent la page active et qu'ils font autre chose à côté. Euh, ça va prendre tous ces temps de connexion là et en fait très clairement. Euh, ce n'est pas bon parce que déjà d'un c'est pas des connexions du temps de connexion de formation réellement effective ça va être euh, des, des temps de connexion qui vont être gonflés vous allez avoir des gens qui vont voir euh, des 120 heures de connexion pour euh, une formation de deux heures ça va plus être logique par exemple et donc si c'est plus logique en cas de contrôle eh bien on va vous poser beaucoup de questions et on vous reprochera d'avoir activé cette option donc surtout ne la cochez co co co pas et alors demandez aux membres de confirmer leur progression oui ça il faut la cocher parce que euh, si L'outil le fait de manière automatique. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, l'outil, euh, si vos clients utilisent des navigateurs en navigation privée, ça va bloquer les logs de connexion, ça va bloquer la progression. Ça va mettre, euh, ça va, si vous, comment dirais-je, si vous rajoutez un module ou un chapitre, une vidéo, ça va faire sauter les progressions, etc. Donc, il vaut mieux que ce soit aux clients qui notent, qui cochent la case progression eux-mêmes, pour, euh, pour que d'un, il y a un réel a, euh, action mécanique qui implique le membre aussi ouais. et euh, qui permette euh, également de ne pas perdre euh, la progression s'il y a le moindre problème. Donc, euh, donc voilà. Ok, donc on a bien le bouton marqué comme terminé, puisque effectivement il ne faut jamais l'oublier, il faut valider les modifications à chaque fois qu'on en fait. On va passer. Donc là, on voit bien hein, qu'on qu a ce petit marqué comme terminé donc si on clique voilà c'est écrit que c'est terminé si on déclique si on reclique dessus ça faut que voilà ça, ça décoche bien sûr euh, le petit bouton Et donc ça sur chacune des pages de la formation voilà. donc passons à la suite nombre de crédits par action ici euh, donc de base c'est ce qui est réglé parce que l'Ornibox propose euh, un service de voilà un service de, de coaching disons pour que vos apprenants euh, en faisant telle ou telle action, euh, ben, utilise des points, des crédits. Euh, nous, on n'a pas mis ça en place sur nos formations euh, puisque du coup, on met un, en place un, un accompagnement pédagogique comme vous l'avez vu, euh, de groupe et aussi individuel sans aucune contrepartie, sans aucun crédit. Euh, c'est juste, ben, voilà, prenez rendez-vous, appelez-nous. Ça, c'est en fonction de vous. Est-ce que vous avez, euh, vous avez cette nécessité euh, ben voilà. Est-ce que vous avez cette nécessité de, de, de, de passer par un système de crédit ou si vous préférez le faire voilà, comme nous, on le fait, assez libre finalement euh, Tout en sachant que la raison pour laquelle aussi on met en place ce, ce système d'accompagnement pédagogique euh, avec rendez-vous, c'est effectivement euh, ben pour, euh, euh, pour fixer un rendez-vous et pour qu on ait, que ce soit plusieurs personnes en même temps, mais aussi pour désengorger un petit peu euh, les rendez-vous individuels. Donc, euh, donc voilà, c'est bon, une bonne façon de le faire. Donc là, euh, nous, ce qu'on a mis ici, typiquement, c'est 0, 0 et 0, mais en fait, tout simplement parce qu'on ne le propose pas. Voilà. Ensuite, bon, bien sûr, on valide. Euh, ça, c'est si on a peur d'avoir oublié quelque chose, mais ensuite, on va aller sur la visibilité des pages. Et donc là, euh, on va. Donc, en fait, on gère finalement euh, l'affichage... Euh, des modules, de la page de, voilà, de, de chaque chose. Nous, on a trois choses de cocher. On a bien sûr l'information, la FAQ, pour laquelle on affiche tout, et enfin le compte. Donc ici, de base, tout est coché, mais nous, on va vouloir ne pas tout afficher. Euh, les badges, nous, on n'en propose pas, donc on s'en fiche. Si bien sûr, vous avez un système de gamification, effectivement, ça peut être cool d'afficher les badges nous ben, voilà, on n'affiche pas donc on n'a pas enfin, on les utilise pas donc on n'en a pas besoin la gamification c'est ça peut être super intéressant enfin c'est pas euh, c'est peut-être pas bon dans toutes les formations mais ça peut quand même être intéressant pour un peu challenger la personne ou pour, en tout cas voilà ça crée un système de récompense qui qui peut être intéressant à utiliser euh, ni box explique Learning box explique un petit peu comment bien le mettre en place nous c'est quelque chose qu'on n'a pas encore fait puisque ben voilà euh, on, on estime Peut-être que euh, euh, le, le simple fait d'avoir de, de, accès à chaque fois que la personne visualise une vidéo, elle a accès euh, à, à la nouvelle vidéo, donc à la vidéo suivante, la vidéo du chapitre suivant. Donc, euh, voilà, peut-être qu'on estime que c'est suffisant pour, pour, pour motiver la personne à avancer. Maintenant, si vous, vous estimez qu'un système de badge peut être intéressant, peut être motivant, peut être galvanisant, voilà. Ben voilà, mettez-le en place, il n'y a pas de problème, ça vous êtes totalement libre, mais ce n'est pas obligatoire dans le cadre de la, de la formation professionnelle. Euh, on va enlever ici les documents, les audios, voilà puisque du coup, euh, à part des documents administratifs, on ne partage pas tellement d'autres documents. Euh, si vous vous en partagez, ça peut être intéressant de les mettre quand même. Pour le coaching, bon euh, alors nous, on n'a pas vraiment de coaching, mais donc du coup, on a décoché les cases « mes crédits » puisque ça ne sert à rien et « mes corrections ». On a bien sûr laissé euh, mes rendez-vous euh, et prendre rendez-vous et l'aide. Voilà. Et enfin, pour l'aide, on a tout laissé cocher. On valide. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie membre. C'est comment on configure nous, notre, notre partie formation. Euh, dans, dans cette visibilité des pages, euh, vous pouvez tout laisser cocher. Ce n'est pas du tout un problème. D'ailleurs, je vais recliquer sur valider pour être sûr que j'ai bien sauvegardé parce qu'en parlant, j'en oublie peut-être de valider ça. Euh, la visibilité des pages euh, honnêtement vous pouvez tout laisser cocher en tout cas dans, dans, dans ici la partie compte c'est euh, voilà, pas super important ça ne change rien à votre euh, à l'accompagnement enfin, aux au lois en fait qui régissent du coup la, la formation professionnelle euh, ce qui est important en fait euh, et c'est toujours ça le, le point, euh, point d'ordre hein, finalement le point important c'est euh, à chaque instant la personne, l'apprenant, doit se sentir rassuré, doit sentir qu'elle peut vous contacter, qu'il peut vous contacter euh, à n'importe quel instant, que ce soit pour de l'accompagnement pédagogique et ou de ben, euh, l'accompagnement euh, technique. Et donc, c'est surtout en ça que ben, voilà, les, euh, les aides, les supports, etc., sont, sont importants au niveau du compte, du membre, voilà, c'est au niveau du compte, membre. mais, euh, mais au-delà de ça, au-delà de ça, il n'y a rien ici qui est, qui est imposé, euh, pour la, la formation professionnelle. Euh, on va revalider. Qu'est-ce que le groupe euh, En fait, le groupe, ça peut être intéressant si jamais vous. Euh, euh, bah déjà, il est, encore une fois l'explique, mais ça peut être intéressant si jamais vous avez, vous souhaitez créer des, des liens particuliers d'achat pour euh, de, et de ranger les personnes dans des groupes pour leur donner peut-être accès à des bonus, euh, donc des formations bonus par exemple, voilà, ou. ou, euh, ou voilà, si, vous avez, si vous avez fait une offre particulière euh, pour avoir un groupe de discussion particulier, euh, bon voilà, ça peut être intéressant de mettre les gens dans un groupe, comme ça vous, vous savez que euh, cette personne, grâce au lien que vous aurez lié à ce groupe, a accès à telle ou telle chose. C'est absolument pas lié à la formation professionnelle, donc on ne va pas le configurer ici. On arrive ensuite aux notifications. Là c'est assez important. Donc on va se rendre sur les notifications. Nos notifications de commentaires, alors euh, nous on a, comme vous l'avez vu, on n'a euh, pas ajouté la possibilité sur chaque page de formation d'ajouter euh, des commentaires, voilà, de d'écrire de, de, de, de des commentaires, donc a priori ben, vous ne recevrez aucun commentaire dans votre formation si vous êtes comme nous, et donc euh, vous n'avez pas besoin d'avoir des notifications de commentaires, mais si vous voulez quand même configurer cette partie là, et eh ben, vous cliquez dessus et en fait, Bon, là actuellement il n'y a que vous en tant que membre, en tant qu'administrateur, donc la notification doit être envoyée à vous. Et donc euh, elle sera envoyée sur l'email lié à votre compte. Donc euh, l'email avec lequel vous avez créé votre compte, e box finalement. Hop. Ensuite les notifications de progression, super important. Euh, on va bien sûr les activer. En fait, bon, comme dit cette option, elle permet d'envoyer un email à vos membres au bout d'un certain nombre de jours après leur inscription si. Seulement si, en fait, ils n'ont toujours pas commencé leur formation et donc euh, bah, qu'ils qu sont toujours à 0% de progression. Donc, c'est pour leur, et remotiver, euh, parce qu'en fait, voilà, nous, on le met en place. Au début, on était pas ça en place. Et en fait, ça, c'est encore une fois, ça, pour le coup, c'est super important dans la, dans la formation professionnelle puisque euh, vous devez prouver qu'à chaque instant, vous motivez, vos, euh, vous motivez et vous vous rendez euh, euh, disponible, vous, vous vous inquiétez, entre guillemets, du sort, de vos apprenants et vous voulez qu'ils suivent la formation. Et donc, le fait d'ajouter cette petite email pour leur rappeler, bon, euh, tu n'as pas, pas encore entamé ta formation alors que ça fait déjà trois jours. Donc, nous, on, fait le, on envoie ça trois jours après l'inscription. Trois jours, je pense que c'est le, le bon temps pour laisser les gens. Voilà, par, exemple, par exemple, imaginons que la personne achète la formation un vendredi, euh, voilà, le, le vendredi matin. Donc, la journée va passer de travail peut être. Après le week-end, donc c'est normal, ça peut être normal en tout cas que la personne ne, ne, ne prenne pas tout de suite le temps de, de suivre la formation. Euh, mais c'est voilà, ça c'est votre rôle de lui de le remotiver, de lui redire bon tu bah, t'as acheté la formation, maintenant ça peut être intéressant pour toi de la suivre. Ce serait dommage de ne pas la suivre. Et donc voilà à quoi ressemble cet email. C'est très simple. Hein. Nous on écrit un petit sujet, votre formation vous attend. Vous pouvez bien sûr, euh, euh, alors vous vous avez qu'une formation normalement, mais si vous en avez plusieurs, vous pouvez préciser bien sûr le nom de la formation. Puisque ici, on est en fait dans notre formation. Donc, euh, cet email va être lié, bien sûr, à la formation en question. Euh, vous pouvez utiliser les variables hein, dans chaque email qui sont présentes ici. Et donc, nous, hop, notre notification ressemble à ça. Je vais vous la joindre. Hop. Je copie ça. Parce que je m'étais mis, bien sûr, des petites... Des petites notes par ci par là donc bonjour alors je les coller un peu comme un sanguin on va la coller plus simplement parce fait, ben, il faut savoir que euh, dans leur box si vous collez des éléments comme je viens de le faire donc simple un simple euh, Ctrl v euh, commande v pour ceux qui sont sur mac ou un simple clic droit coller euh, et bien en fait ça va vous coller le texte avec une mise en forme la mise en forme du document euh, depuis lequel vous, vous aurez copié ce, ce texte. Donc bien sûr, si vous l'écrivez à la main, y a, vous n'est pas de problème. Mais bon, euh, je pense que vous allez peut-être copier, euh, voilà, soit copier celui-ci, celui, celui qu'on a, soit, euh, soit, bon, et simplement le, le je sais pas, l'écrire peut-être sur un Word ou, ou autre ou sur une, une note de, sur votre ordinateur et faire un copier-coller. en fait, le fait de copier-coller, ça va prendre le, le format, le, le, la mise en forme. Et donc, euh, bah, le mieux, c'est soit de le coller sans mise en forme. Donc, euh, euh, je ne vais pas partir dans les dans les, dans les les raccourcis tout de suite. Euh, soit euh, de, le, donc de le coller brut, comme je l'avais fait de base. Donc là, voilà, tout, en, tout est en gras. Comme je l'avais fait de base, je vais recoller tout. Voilà, tout est en gras. Ce n'est pas forcément ce qu'on veut. Et donc, pour enlever la mise en forme, vous avez cette possibilité, bien sûr, dans l'earning box. Et c'est... Euh, C est, c est, c est, c est. Alors il faut trouver le petit bouton ici voilà avec la petite gomme. Hop. Et donc là on supprime la mise en forme comme ça, euh, ben voilà, c'est rétabli, il n'y a, a plus de problème. Donc... Parce que vous allez voir si jamais je décide de coller comme ça, de euh, manière brute, et eh ben si je veux enlever le gras. Vous voyez, ça ne marche pas parce qu'en fait, il y a une mise en forme qui a été faite et qui est, euh, bah, qui est, qui est impossible à modifier par l'ornibox e puisque du coup, ça ne, ça ne vient pas de lui, cette mise en forme. Donc, si vous voulez pouvoir faire du gras euh, là où vous le souhaitez, vous effacez la mise en forme et à ce moment-là, vous avez cette fois-ci la possibilité d'ajouter ou de supprimer du gras puisque ça vient directement depuis l'ornibox. E Donc, pas oublier cette petite section ici euh, de, encore une fois, de réassurance, de dire que voilà, on est là, euh, votre dividende d'accueil est là, votre euh, la prochaine session pédagogique est là, euh, donc bien sûr qu'il y a sur la page des dates d'accompagnement pédagogique, etc. Voilà, ce, ce, cette section, on l'a déjà vu plus haut, et bien sûr, on valide les modifications, et c'est bon, on a configuré nos notifications. On ne s'occupe pas de la partie autorépondeur, qui peut être importante pour, euh, notamment, envoyer les questionnaires à froid, euh, qui qui sont assez importants, on l'a vu euh, euh, lors de la première vidéo, euh, qui peuvent être, enfin, en fait, qui sont super importants pour euh, obtenir des, des avis sur votre formation. Donc, il y a le questionnaire à chaud qui intervient juste à la fin, à la toute fin, en fait, de, la, de, la, de votre formation. Donc, qu'en pensent vos apprenants de votre formation Et ça, c'est question, un questionnaire qui est posé à chaud, donc juste après euh, l'évaluation finale. De la formation et les questionnaires à froid c'est trois mêmes questionnaires que nous on envoie à 3, 6 et euh, 12 mois euh, et en fait ça permet de recueillir des avis à froid bien sûr donc euh, donc euh, à tête reposée euh, après plusieurs mois euh, sur votre formation euh, ce qui permet aussi de d'avoir bah, un peu le, le parcours qu'est ce qui s'est passé pour vos apprenants depuis qu'ils ont fait votre formation et ça, c'est intéressant pour vous, mais c'est aussi intéressant d'un point de vue professionnel. Ça, ça montre que vous ne lâchez pas, après votre formation, vous ne lâchez pas vos apprenants dans la nature sans, sans, voilà, sans vous sans préoccuper, finalement. Il ne nous reste plus beaucoup de points à voir. Euh, après les notifications, il nous reste, donc, l'autorépondeur, on ne va pas le configurer tout de suite puisque, du coup, euh, ça demande de, de configurer une adresse email professionnelle au sein de l'OrniBox. Euh, et ça je pense que ça fait ouf. ça, ça, ça serait vraiment l'occasion de le faire au sein d'une vidéo dédiée parce que ben, ça, ça demande d'aller se connecter avec votre hébergeur web, ça, ça demande d'avoir de, une, une adresse email professionnelle parce que tous n'en ont pas euh, et puis aussi le fait de configurer l'autorépondeur donc d'avoir une adresse email professionnelle, euh, souvent ça veut aussi dire avoir euh, un nom de domaine euh, lié à la formation ou lié à votre entreprise et et ça, ça peut être intéressant de le voir euh, bah, pour rendre votre formation encore plus professionnelle. Donc, euh, donc on verra ça. Ensuite, on a le lien. Alors, le lien d'accès à l'inscription à la formation. Donc, encore une petite vidéo pour vous expliquer quoi, à quoi ça sert, pourquoi c'est important. Ce lien, il est, euh, il est important uniquement si vous faites payer votre. Enfin, oui, si vous faites payer votre formation. Euh, en dehors de la plateforme Learnybox, si vous, vous faites payer votre formation au sein d'un tunnel de vente Learnybox euh, ou d'une page de, de paiement voilà, Learnybox, tout simplement, eh bien, euh, ce lien n'a pas lieu d'être puisque du coup, au sein d'une page de commande ou de paiement Learnybox, vous avez directement la possibilité, après l'inscription, de configurer le fait que euh, le client, donc donc le prospect qui est devenu client, accède automatiquement à la formation que vous souhaitez. Donc là, on aurait bien sûr choisi notre formation. Donc, comment créer un lien C'est tout simple. On clique sur le bouton créer un lien. On l'appelle, euh, par exemple, donc ici, ce serait dans le cadre euh, d'un achat normal. Donc, euh, on va l'appeler programme. Et là, le nom du programme. Donc, ici, ma première formation. On la met dans aucun groupe puisque du coup c'est pas lié à forcément une offre c'est juste qu'on souhaite faire acheter notre formation par ailleurs euh, donc ailleurs que dans l'e-box donc voilà on ne met aucune limite d'utilisation de ce lien on peut en mettre si jamais c'est des offres spécifiques ça peut être important de faire ça euh, si vous souhaitez donner un accès à l'ensemble de la formation à vos amis lorsqu'ils s'inscrivent en utilisant ce lien d'inscription gratuit voilà ça peut être une possibilité mais vous dans le cadre d'une vente j'imagine que c'est pas tellement ce que vous souhaitez euh, vous pouvez bien sûr cocher cette case pour ne pas afficher le champ mot de passe pour qu'en fait euh, un mot de passe sécurisé, donc assez complexe soit généré automatiquement, ce qui peut être pas mal pour vu qu'on n'a pas mis en place l'option du, du SMS en tant que double authentification tout à l'heure euh, ça peut être important de, de, de, de, voilà, de cacher le mot de passe pour qu'en fait le mot de passe soit créé automatiquement euh, le problème de ça c'est que euh, donc, bien sûr, les personnes vont recevoir ce mot de passe par email. Euh, voilà. Déjà, d'une part, ça veut dire que les personnes doivent pour bien aller voir leur email pour euh, recevoir le mot de passe et ensuite euh, rentrer le mot de passe. Mais par contre, si les personnes, si, si vos apprenants n'utilisent pas par exemple Google Chrome, ou, euh, ou en tout cas que dans leur navigateur, l'option d'enregistrer automatiquement les mots de passe n'est pas euh, activée. Ce qui, arrive, euh, voilà, ce qui arrive souvent les gens ne sont pas peut-être forcément à l'aise avec ça parce que moi je vous conseille fortement puisque du coup moi, ça vous permet de créer des mots de passe assez euh, complexes sans avoir à les retenir et bien si c'est ça qui se passe c'est un problème puisque bah, ce mot de passe qui sera complexe et généré automatiquement ne sera jamais retenu par vos vos apprenants et donc vous aurez une vague de mots de passe oubliés qui va arriver euh, fortement forcément donc c'est pas voilà, c'est forcément une case que je recommande de cocher sauf si vous savez que vos apprenants de manière générale sont assez alertes là dessus ou si vous l'expliquez peut-être dans une vidéo euh, ou, ou dans votre processus en fait euh, post-achat voilà dans les emails post-achat connexion automatique euh, ça c'est je pense euh, important puisque du coup dès lors que la personne va cliquer sur ce lien qu'elle va s'enregistrer dans l'information alors tout de suite euh, sans forcément avoir besoin de remettre son identifiant, donc son adresse email et son mot de passe qu'elle viendra de créer euh, ben, voilà, la personne sera automatiquement connectée et donc je pense que c'est ce qu'on veut, ça simplifie largement le processus, donc euh, c'est donc très bien euh, par défaut vous, donc, euh, vous pouvez demander le téléphone, mais donc le nom prénom euh, et adresse email sont automatiquement demandés Bien sûr, si vous avez besoin vous aussi d'ajouter le numéro de téléphone en obligatoire ou non, vous pouvez l'adresse en obligatoire ou non, vous pouvez, enfin, bah, vous avez la possibilité d'ajouter d'autres champs par défaut que juste nom prénom, adresse, email. Euh, et ça c'est en fonction de est-ce que vous c'est important pour vous. Dans le cadre de la formation professionnelle, euh, il peut être important, je pense, de récupérer leur numéro de téléphone. Il peut être important de récupérer leur adresse, euh, leur code postal donc leur ville, potentiellement leur pays si nécessaire et leur société. Euh, et pourquoi pas en. Alors, au moins pour l'adresse et pour la société en obligatoire. Euh, mais ça, c'est seulement si vos clients sont euh, bah, des entreprises. Si ça ne l'est pas, voilà. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir tout ça Ça, c'est à vous d'en juger. Euh, nous, on va décocher ici par défaut. Mais bon, voilà. Ce lien, de toute façon, il n'est nécessaire que dans le cadre, je le rappelle, où vous vendez en dehors de box de la plateforme Landybox. Voilà, par exemple, vous avez un WordPress, vous avez un, un Squarespace, vous avez un blog euh, qui permet le paiement. Euh, et bien, Ce, ce lien, euh, vous avez simplement à l'envoyer une fois que la personne a acheté. Et comme ça, en cliquant sur ce lien, je vais le valider et vous allez voir ce que ça fait. En cliquant sur ce lien, on arrive sur cette page Donc avec notre logo, joli logo. <rire> bien sûr, inscription à la formation qui s'appelle ma première formation. La personne a juste à remplir le nom, le prénom, l'email, son mot de passe. Retaper son mot de passe, bien sûr. Et enfin, indiquer qu'ils euh, acceptent de recevoir des offres commerciales. Cette case, bien sûr, on n'était pas obligé de la cocher. C'était quand on re sur modifier. C'était ici. On n'est pas obligé de cocher ça. Vous avez la possibilité de ne pas le faire. Euh, mais en faisant ça, voilà, vous validez, euh, bah vous validez la possibilité, via leur e box, d'envoyer à ces personnes des, de la prospection en fait, pour d'autres produits éventuellement. Donc... Euh, je pense que euh, même si elle est décochée par défaut, euh, ça peut valoir le coup de, bah de, de, de la mettre, quoi, tout simplement. Donc, on va faire valider. Hop, vous avez vu à quoi ça ressemble. Ensuite, ce module SCORM, nous, euh, voilà, on ne va pas en parler puisque ce n'est pas nécessaire dans, dans notre cas. Pour les règles, là, pour le coup, les règles, c'est super important puisque nous, euh, on est toujours dans le cadre de la motivation de nos membres, encore une fois, la règle ici, on bien sûr il parle de gamification. non on va pas l'utiliser dans un cadre de gamification, on va plus l'utiliser dans un cadre de motivation, de remotivation, euh, de boost. et Donc en fait, on va créer nous les règles qu'on aime bien mettre en place c'est la règle des 10%. Euh, en fait, chaque 10%, on envoie un petit email à la personne lui disant Bravo, tu as regardé 10% de l'information. Enfin, vous avez regardé 10% d'information, continuez comme ça. Euh, si besoin je reste à votre disposition pour du, de l'accompagnement pédagogique on remet le petit bloc d'accompagnement pédagogique pour montrer qu'on est toujours là qu'on les accompagne et tous les 10% ça permet voilà, de ne pas envoyer trop souvent mais quand même d'être présent et, euh, bah, et ça fait aussi office un peu de, de... tout à l'heure on parlait du fait qu'on n'avait pas mis en place nous, de badge et bien, en fait, tout ça euh, contribue à la remotivation à la valorisation aussi euh, de l'apprenant et donc c'est en ça que nous on trouve que c'est important de le mettre et euh, même si c'est pas obligatoire euh, encore une fois je pense euh, ça, c'est Léandre qui va pouvoir confirmer ça. Mais dans le cadre de la formation professionnelle, eh bien, euh, on trouve que c'est vraiment nécessaire euh, ben, comme pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. Donc, hop, on met ça. Voilà, encore une fois, j'ai fait un copier coller assez brut. Euh, et donc, ça me l'affiche tout en gras. C'est un peu dommage. Donc, on va encore une fois enlever cette euh, mise en forme. Et donc, bravo, vous avez... Euh, bonjour. Donc là, on a mis euh, le, le, la variable prénom c'est comme ça c'est que c'est une variable donc ça veut dire qu'il va reconnaître le prénom de la personne hop euh, bravo vous avez déjà regardé 10% d'informations continuez ainsi n'abandonnez pas je reste à votre disposition si vous avez des questions ou besoin d'un accompagnement pédagogique n'hésitez pas à me répondre pour tout besoin bien sûr euh, à votre succès bon ça c'est vous pouvez tourner cette phrase en tout cas ceux de cet email comme vous le sentez vous voyez c'est un email assez court euh, email bien sûr au après lequel on ajoute encore une fois nos petits notre petit bloc, ici, voilà, lié à la pédagogie, je ne vais pas revenir là-dessus. Euh, et bien sûr, on choisit un petit déclencheur. Le déclencheur, c'est que dès lors que la personne atteint la progression de... Donc là, on a choisi 10%, mais bien sûr, il faudra faire pour chaque 10% euh, ce petit email. Alors, voilà. Donc l'action, Donc on, nous, on n'émet aucune autre condition et aucune autre, aucun autre déclencheur que celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, euh, pardon, <rire> j'ai mis, mis dans la description le, le mail, alors que je suis allé un peu trop vite. Donc, euh, ça, cette description, elle est là pour vous, hein, plus que pour, pour la Donc, je vais couper ça, puisqu'on n'en a pas besoin ici. Euh, et donc, l'action à réaliser, c'est d'envoyer un email au membre, bien sûr, et euh, l'email, c'est celui que je viens... Ben, de vous écrire juste au-dessus, au mais au mauvais endroit. Et donc, le, le sujet, on va le mettre de la même façon. Sujet, hop. Donc, 10%. À regarder Le sujet, si vous voulez être plus explicite, vous pouvez mettre euh, bravo. Euh, euh, 10%. Regardez. Euh, formation, euh, voilà le nom de votre formation. Ça peut être intéressant de le mettre comme ça. Pour les sujets, il faut être court. Il euh, faut pas mettre trop de mots, puisque sinon, le sujet dans les emails comme vous le savez certainement mais euh, le sujet d'un email n'est pas euh, s'il est trop long il ne s'affiche pas entièrement donc voilà ça sert à rien de faire une longue phrase un objet simple concis c'est pour ça que mon ami 10% regardez on estime que c'est euh, voilà ça, ça attire l'œil c'est euh, assez intriguant pour vouloir cliquer dessus et donc euh, la suite eh bien, vous l'expliquez juste après donc voilà on valide bien sûr notre action et on la répète on peut bien sûr la dupliquer et on la répète jusqu'à 100%. Euh, bien sûr, à 100%, le message n'est plus ⁇ Continuer ainsi, n'est pas ⁇ mais euh, ⁇ bah, voilà, euh, Bravo d'être arrivé jusqu'au bout ⁇ Voilà quelque chose comme ça. Donc euh, là, j'ai fait juste pour les 10%, mais euh, je le répète, il faut bien sûr le faire sur, pour 20%, 30%, 40%, etc. ⁇ Ça, c'est quelque chose que l'on fait nous, c'est quelque chose que l'on vous conseille de faire, euh, je le répète encore une fois. Il reste, donc on ne va pas, on va pas euh, aller sur la gamification puisqu'on ne s'en occupe pas. Par contre, super important. Euh, les logs de connexion donc c'est notamment pour ça et on a bientôt fini euh, cette vidéo euh, les logs de connexion c'est notamment pour ça que euh, on a choisi learning pour la pour, sa possibilité de créer des de d'exporter des logs de connexion au format pdf et non juste euh, csv ou euh, google sheet enfin, en tout cas tableur parce que c'est ce que demande euh, l'adresse, c'est ce que demande la formation professionnelle, c'est de sortir des documents non modifiables, en tout cas non modifiables selon eux, parce qu'on ben, sait bien qu'on peut modifier comme on le souhaite des PDF, mais bon, euh, en tout cas, le PDF aujourd'hui est un format qui est accepté, et qui est même euh, ben, demandé en fait, euh, au-delà d'être accepté. Donc, on va aller nous se rendre dans documents, euh, et dans documents, on va aller activer activité du membre, on va le configurer, Hop. ici, à la dernière page, nous, on vous recommande d'ajouter en pied de page, pas en en-tête, mais bien en, en, en pied de page. Donc, je vais, j'ai encore fait un copier-coller comme ça, vous voyez l'erreur qui, qui est facile à faire assez à chaque fois, au lieu de coller sans la mise en forme. Euh, donc, bien sûr, on vous recommande de mettre le nom de votre entreprise, et enfin, les, les choses légales, donc euh, adresse postale, sirène, site web et adresse email. Le nom d'entreprise, vous pouvez également le mettre en en-tête. Pourquoi pas Et c'est tout bon. Donc, on va valider. On va le publier. Et on va... Euh, pour pouvoir avoir accès au log de connexion en PDF, c'est donc toujours ici que ça se passe, en fait. Euh, quand vous avez des membres, vous allez cliquer sur la petite flèche, exporter. Et là, on vous demande de sélectionner un membre. Alors moi, je n'ai pas de membre, mais vous allez avoir votre liste de membres. Euh, vous allez sélectionner un membre du coup, et vous allez cliquer sur exporter. Et donc là, un document PDF de ces logs de connexion sera, sera généré tout simplement. Un deuxième document qui est super important, c'est les bulletins de notes. Euh, le reste n'est pas obligatoire. Le bulletin de notes, il est très important puisque du coup, il permet de montrer en fait les notes obtenues dans chaque évaluation, et pareil, de les exporter au besoin. Donc, pour le configurer, c'est très simple aussi. Là, ce qui est cool, c'est que l'arnibox nous explique euh, ce qu'il faut qu'on modifie. Donc ici, typiquement, si on le souhaite, le logo de la, de la formation. Sinon, euh, ben, juste le nombre d'entreprises, c'est déjà super. Euh, L'année de la formation, voilà. Euh, une image, si on souhaite, ou une signature plus simple. Il n'y a, a pas de souci. Et enfin, on ajoute l'évaluation. Donc là, ce qui est cool, c'est que nous, on avait créé une évaluation. Donc on va sélectionner notre petite évaluation ici qui s'appelle questionnaire de connaissances euh, de ma première formation. On l'avait créé lors de la précédente vidéo. Hop, on choisit le calcul, puisque du coup en fait, vous, vous le verrez si vous, vous allez voir la, la prochaine vidéo, vous le savez déjà peut-être, mais euh, donc on peut créer différents types de calculs pour une évaluation. Nous, euh, comme on l'a vu, on n'en a pas besoin de créer différents types. Nous, on veut juste, enfin en tout cas, euh, comme, comme, on, comme on conçoit l'évaluation ici dans le cadre de notre formation. On n'a pas besoin de différents calculs, donc en compte, fait, à chaque évaluation, il n'y aura finalement qu'un euh, bah qu calcul. Et bien sûr, euh, il faut sélectionner, il faut faire ça pour chaque évaluation de chaque module. Euh, et au coefficient 1, sauf si vous estimez que vous avez besoin vous, bah, voilà, vous avez besoin de mettre des coefficients. Nous, on met le coefficient 1 pour chacun, pour chacun de nos pour chacune de nos évaluations. Euh, pas besoin d'en faire plus. En fait, le but.. Euh, c'est surtout d'avoir une preuve tangible du fait que vous, euh, éval que vous évaluez vos apprenants. Donc voilà, c'est ce qu'on est en train de faire là. On valide ça. Encore une fois, on va devoir, bien sûr, publier. Et pour l'exporter, même chose, on sélectionne un membre et on fait exporter. Et encore une fois, cet export est au format PDF. Tout ce qu'on souhaite. Voilà pour ça, voilà pour cette vidéo. Euh, assez longue hein, finalement. Vous avez donc de quoi. Donc, il y a des choses ici qu'on n'a pas vues ensemble, euh, notamment je parle des news, euh, je vois de news ici, les gamifications, modules SCORM, liens de promotion, parce que ce ne sont pas des choses que on, euh, dont on a besoin dans le cadre de la formation professionnelle. Euh, c'est des choses qui peuvent être intéressantes d'un point de vue expérience client, euh, mais euh, nous ici, c'est ouais, tout ce dont on a besoin. S'il y a un point sur lequel je pourrais éventuellement revenir, euh, c'est. Tout à l'heure, on l'a vu dans le, dans le menu, on a été un petit peu déçu par euh, l'accompagnement voilà, euh, pédagogique, notamment les dates d'accompagnement pédagogique, euh, puisque du coup voilà, on a, on, on a ce lien qui est, euh, qui est un lien de la formation mais qui est un lien euh, voilà, quand même assez, assez violent. Euh, Et donc, si vous souhaitez, plutôt que de créer une page au sein de la formation, vous avez la possibilité d'aller dans la partie site, dans page. Euh, bien sûr, vous demandez d'abord la validation des pages, comme ça, voilà. Euh, le Learning Box va prévalider vos pages et vos pages seront utilisables. On va créer une petite page ici, qui s'appellera bien sûr date accompagnement pédagogique. Voilà, on va la valider. Et donc l'Earneybox nous pré-crée une page. Et je fais ça très rapidement pour vous montrer. Mais donc tout simplement, on peut ici modifier le titre, date, accompagnement, pédagogique. Je vais enlever tout le, tout le reste. Parce que je vais vous montrer que c'est super simple. On s'en fiche de tout ça. Nous, Ce qu'on veut, c'est juste mettre nos dates, comme on l'a fait tout à l'heure sur une autre page. Sur notre page de formation, mais... On l'a vu sur la page de formation. Le, le problème, c'est qu'on est censé, est, on est obligé de mettre un lien plutôt que qu'une page dynamique, enfin comme un, un lien dynamique et donc une sélection de pages. Donc, on va faire ça. Hop, on ajoute un petit élément ici. On sélectionne une seule colonne. Cette colonne, on veut qu'elle soit comme ça. Comme ça, elle prend pas tout l'espace non plus. On sauvegarde, bien sûr. Euh, J'ai laissé un fond assez classique. Je ne modifie rien d'autre. Je vais mettre ma petite mon petit accordéon, comme tout à l'heure, et là, rebelote. Euh, et bien sûr, je peux mettre, donc, janvier 2022, etc., etc., comme on l'a vu tout à l'heure. Bien sûr, modifier les textes, ajouter, si besoin, des mois. On sauvegarde. On termine. On a maintenant notre page sur notre site qui est publiée de date d'accompagnement pédagogique. Et donc, on va retourner sur notre formation. On va se rendre dans Paramètres toujours. On va aller dans le menu et à la place ici de ce, de ce lien un petit peu sauvage qu'on a créé, on va le supprimer. On va ajouter une page de mon site et bien sûr on sélectionne la page Date accompagnement pédagogique qu'on appelle aussi Date accompagnement pédagogique ou juste Date. Euh, je sais pas par exemple accomp. Et là voilà si on veut que notre sur notre menu ce soit moins, moins large le parent c'est toujours l'accompagnement pédagogique et on valide bien sûr euh, on peut donc là on va afficher plus d'éléments pour pouvoir glisser l'accompagnement pédagogique au-dessus de réserver un accompagnement pédagogique et là voilà si je vais voir ma formation dans le menu je peux accéder voilà, à mon accompagnement pédagogique Directement sur une page et sur une page qui est dynamique parce que si le lien de cette page change, et eh bien la page ici ne va pas changer pour autant, en tout cas, elle va changer automatiquement, et c'est ce qui compte c'est que les personnes aient toujours accès aux éléments de votre menu. Euh, voilà pour ça. Donc, ben voilà, je vous laisse sur cette fin sur de vidéo. Euh, J'espère que vous avez tout compris. J'espère que ça vous a plu. J'espère aussi. Euh, bah que vous allez pouvoir mettre tout ça en place pour votre formation. Encore une fois, si vous n'avez pas encore vu la première vidéo, il y a donc une vidéo au sein de laquelle on montre étape par étape comment mettre en place cette première formation sur laquelle on a fait tous ces réglages aujourd'hui. Euh, en lien euh, de la description, vous avez tous les documents nécessaires pour la création de cette première formation. Vous avez, si vous le souhaitez, un template euh, déjà fait, en fait, de, de ça, de ce qu'on vient de créer ensemble. Euh, vous allez le voir, euh, en fait, dans ce template, c'est un, un template qui est... Euh, bah, que l'on a créé, en fait, sur le on, on a créé, en fait, une formation euh, prête à l'emploi et euh, euh, avec les paramètres conseillés par la formation professionnelle. Euh, donc ça, on l'a mis en place. Il y a, en fait, le permet d'exporter des choses et de partager euh, ces choses. Donc, c'est ce qu'on vous partage, nous, euh, après la création et certaines, euh, certains éléments ne sont pas partagés par l'Honibox malheureusement donc euh, ben, tous les éléments qui vous sont partagés ce sont les éléments partageables par l'Honibox le reste, ben, voilà. vous pouvez suivre cette vidéo et suivre la première vidéo aussi qu'on avait faite pour compléter les choses qui sont qui, donc, qui sont partagées euh, j'espère que c'est assez clair en tout cas, ben, je vous souhaite euh, une bonne journée, une bonne soirée un bon moment euh, euh, après cette vidéo et puis bah, je vous souhaite de, de, de créer la formation que vous souhaitez au sein de Learnybox qui, qui est un formidable outil très complet comme vous pouvez le voir. Euh, et voilà bon bah, je vous laisse tranquille et puis euh, bah, à très vite.